Le dispositif, c'est un dispositif de reportage audio qui remplace la présentation orale d'un travail de groupe dans le cadre d'un séminaire que je donne en deuxième bac en économie gestion. Musique le point positif du reportage audio est qu'il permet donc aux étudiants de vraiment s'approprier leur travail et de créer un support original par rapport au travail qu'ils ont effectué. En allant aussi interroger, dans le cadre de ce reportage, une personne de terrain et un expert. Donc il y a vraiment cette envie de confronter les étudiants à la réalité, donc de faire une analyse de leur sujet, mais ensuite d'aller sur le terrain pour confronter leur analyse à la vie d'experts de, ou d'acteurs de du terrain. Donc, cette capacité de synthétiser. Tout en vulgarisant le propos, puisqu'on s'adresse ici à une large audience, c'est quelque chose qui est difficile pour les étudiants, surtout en deuxième bac. Donc, de leur donner plus de guidance dans cette idée de synthétiser et de vulgariser un travail scientifique qu'ils ont réalisé.